Les comptines d'Audrey imagine. Comptine numéro 3. Je suis une limace. Bonjour les enfants. Je suis un escargot sur un escabeau. Non, c'est une farce. Je suis une limace. Et je vais vous chanter ma comptine. Je suis une limace, partout où je passe, je laisse une trace de bave de limace. Ne fais pas la grimace, ce n'est pas dégueulasse. Je suis une limace, je bave quand je me déplace, c'est pour que je passe sur toutes les surfaces. Ne fais pas la grimace, ce n'est pas dégueulasse. Je suis une limace, masse, masse. J'aime la pluie, un hein, max, max, max. C'est là que j'arrive, que je glisse. À ah, moi les endives, le maïs. Ne fais pas la grimace, ce n'est pas dégueulasse. Je suis une limace, masse, masse. J'ai des petits dents qui mâchent, mâchent, mâchent. Les fruits et les légumes, J'aime aussi l'herbe des vaches. Me... Les salades, je les escalade. Les fraises, j'en mange une, de treize. Les fruits, les légumes me plaisent. Ne fais pas la grimace, ce n'est pas dégueulasse. Au revoir les enfants On se retrouve dans une autre comptine.